Bienvenue dans un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Aujourd'hui, je vous emmène, c'est les sages et ça, c'était un sage avec son disciple. Il parcourait la, le pays pour lui transmettre tout son savoir, lui transmettre la sagesse et lui faire prendre conscience des choses qui sont importantes. Ils arrivent dans un petit village dans ce village, il y avait une maisonnette un peu délabrée. Donc ils vont à la rencontre des gens qui habitent et c'est une petite famille, un couple avec trois enfants, sales, mal habillés, pieds nus et on sentait qu'ils vivaient dans une pauvreté extrême. Alors le sage leur pose la question et leur dit mais de quoi vous vivez ils disent ben, « nous on a une vache, elle nous produit du lait, la moitié de, de, de la production on la consomme, mais l'autre moitié on va la vendre euh, au village et on vit comme ça depuis, depuis très longtemps. Ce n'est pas suffisant, mais on est bien content d'avoir quand même cette vache, etc. » Donc le sage euh, s'excuse auprès d'eux, il leur dit qu'il a une longue route et qu'il a besoin de, de partir. Et au moment de partir, il se retourne vers son disciple et fait « demain » on va quitter ce village, mais avant, j'aimerais que tu ailles pousser, euh, tu récupères la vache de ces gens-là, tu l'emmènes dans un précipice et tu la pousses. Oh » Le disciple il était choqué. Il a dit « Comment, mais ça ne va pas, mais c'est bien que cette famille, ils n'ont rien à manger, rien à boire, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de quoi labourer leur champ, mais si je leur pousse la vache dans le précipice, mais ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont mourir de faim, C'est pas possible. » Mais en même temps, il voulait tellement apprendre auprès de ce sage qu'il s'est dit « Je n'ai pas le choix, si je veux rester avec lui, il faut que je m'exécute. » Donc il y va. Le matin, aux aurores, il récupère la vache, il l'emmène dans un précipice et il la jette. Et il part avec son, son maître, il quitte le village et là, il ne se sent vraiment pas bien. Il commence à ressentir une énorme colère vis-à-vis -vis de ce sage en disant « mais c'est quelqu'un d'inhumain, mais c'est quelqu'un… » Comment il a pu faire une chose pareille D'abord, on a tué un animal, ensuite on a privé cette famille de leur seule ressource, « je, je me sens indigne d'être avec lui, j'ai honte de moi pour ce que j'ai fait. » Et en fait, plus le temps passait, plus ça le révoltait jusqu'au jour sans rien dire. Il a quitté son maître et il est parti. Et pour finir, son petit périple tout seul. Alors, de village en village, de pays en pays, il a fait de belles rencontres, des rencontres moins intéressantes, des rencontres qui lui ont appris beaucoup sur lui-même, sur les gens. Et puis, dans son périple, il décide de repasser par ce village pour aller à la rencontre de cette famille parce qu'il est resté quand même assez coupable euh, d'avoir privé cette famille de cette vache. Donc il arrive à l'endroit où il y avait cette petite maisonnette délabrée et trouve une très très belle demeure avec des voitures, avec du personnel de maison. Et là, il s'en veut, il est vraiment pas bien. Il s'est dit, oh là là, voilà, ça c'est le résultat. Ben, finalement, ils se sont certainement retrouvés dans la misère, ils ont dû vendre, et ils ont dû partir, et ça, c'est quelqu'un d'autre qui a acheté les terres et qui en a fait cette belle demeure. Je vais aller quand même demander. Donc, il va, il toque à la porte, il y a le personnel de maison qui sort, il demande à voir les maîtres des lieux, et là, à sa grande surprise, qui c'est qui sort C'est le fameux couple. Et là, il les regarde, et il leur fait, mais... « Écoutez, moi je vous ai connu il y a pratiquement 10 ans, 15 ans, mais vous étiez dans cette petite maisonnette, vous n'aviez rien à manger, vous étiez pieds nus, vous aviez des habits qui étaient complètement salifiés Ben oui, vous ne devinerez jamais ce qui est arrivé. La Providence, on a eu de la chance. Un matin, notre vache, elle s'est suicidée. Elle s'est jetée dans un précipice. Et à partir de ce jour-là, on était tellement dans, dans la merde totale et absolue qu'on a déployé d'énormes ressources pour être dans la survie et finalement c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée parce qu'on a fait des choses qu'on ne soupçonnait même pas être capable de faire et d'un bout à l'autre ça nous a ramené l'abondance, la prospérité et puis la vie que nous avons maintenant à ces paroles l'élève qui entre temps est devenu très sage avait compris le geste du sage c'est à dire que des fois on se contente de peu on a des standards bas même une situation qui nous est très inconfortable et on sait qu'on qu mérite mieux et qu'on peut avoir mieux, mais on ne fait rien pour, parce qu'on n'aime pas prendre le risque d'élever nos standards. Aujourd'hui, moi, ma vie, elle a changé pour une seule raison. J'ai appris à élever mes standards en tout, en tout. J'ai euh, gommé le mot « à peu près ». Nous, les Marocains, je ne sais pas pour vous, mais nous, on adore que « à peu près ». Je vais arriver à peu près à midi, je vais finir à peu près le dossier le lundi, je vais euh, faire un rendu qui soit juste à peu près. C'est deux choses qui sont… Je, je, je n'ai même pas le mot pour vous dire tout le mal que vous vous faites quand vous acceptez d'avoir des standards très bas et quand vous êtes dans l'à peu près attitude. J'ai acheté la fois dernière aux états unis j'étais en, en... Et les gens m'ont prise pour une folle, mais au fait, non. Je rentre dans, une salle, dans un magasin qui vend des, des, des articles de sport. Et je vois un t-shirt, il y a marqué, I'm not here to be average. Je prends le t-shirt et comme une hystérique, je commence à crier dans le magasin. Oh, oh my God, this is so me, this is so me. Yes, I'm not here to be average. I don't want to be average. Et j'étais partie dans un délirium toute seule. Tout le magasin s'est arrêté. Ils m'ont regardé comme ça en se disant oh, Elle est folle Ou là, elle, est tôt, elle a toute sa tête Ou là, elle est contente Et après, quand ils m'ont entendue, j'ai le propriétaire, enfin le gérant du magasin, il est venu et a dit Vous savez quoi Vous nous avez donné tellement de bonheur à, à, à, à, avec notre marque, comment vous avez pris le t-shirt et vous avez dansé avec le t-shirt, qu'on a envie de vous faire un cadeau. Prenez une autre tenue gratuitement. It's on the house. Tout ça pour vous dire quoi le simple fait de ne pas avoir des standards bas, ben, vous faites la différence, vous créez la différence. Ça se voit, ça se respecte et ça s'apprécie et l'univers vous le rend bien. Je suis sortie ce jour-là avec une tenue de sport euh, gratuitement juste parce que j'ai célébré ma fameuse phrase que j'adore « I'm not here to be average ». Et toutes les fois où je me réveille, je ne suis pas bien, j'ai le moral à zéro. Ça nous arrive, à tout le monde, à moi aussi, euh, plein de fois. Ken, je veux te le t-shirt, tu dis « bien voir » viens voir ici, je vais te porter, je vais aller courir pour me rappeler que I'm not here to be average. C'est trop facile d'être average, d'être dans la moyenne, dans l'à peu près. Ce qui est plus exceptionnel, c'est d'élever ses standards, faire des choses exceptionnelles. Euh, ça vous amène à une autre dimension et cette dimension, vous, elle, vous est, elle est abordable, elle est à votre portée et vous la méritez à condition de changer ces deux choses. Combattre l'attitude de l'average, on va faire les choses à peu près correctes et... Apprendre à élever ses standards en tout, tout le temps et tous les jours. Si vous respectez juste ces deux choses, je vous garantis que dans quelques mois, quelques années, votre vie elle sera complètement à un autre niveau. Vous aurez amélioré la qualité de votre vie, la qualité des relations avec les gens, la qualité de, de, de, de, de tout, quoi, vraiment de tout. C'est tout pour aujourd'hui, c'était la capsule de 3 minutes pour changer de vie. Comme vous le savez, je vous retrouve tous les mardis. Si vous pensez que ce contenu peut plaire à quelqu'un, taguez vos amis. C'était Nahid Rashad, Hadehoua, et l'Aïfoude